des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes, tuer des institutions. Une semaine après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, le premier flic de France défend son action dans les colonnes du journal du dimanche, avec un mot d'ordre, la fermeté. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont émis des inquiétudes concernant les méthodes employées pour maintenir l'ordre en France. Le ministre rappelle que 38 enquêtes internes ont été déclenchées depuis le début du mouvement social pour usage disproportionné de la force. Concernant les accusations d'obstruction des secours à sainte soline il récuse les informations du journal Mediapart. Rien n'empêche la fake news. Il va falloir s'habituer à ces manipulations de l'information à l'avenir. Afin d'éviter de nouvelles guérillas de ce type, selon ses mots, Gérald Darmanin annonce dans cet entretien la création d'une cellule anti zad Au-delà de ses charges envers les manifestants d'ultra-gauche, le ministre de l'Intérieur fait peser la responsabilité politique de ces événements sur un homme, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, des sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Monsieur Mélenchon a un projet, c'est la révolution. Pressenti pour remplacer Elisabeth Borne en cas de remaniement ministériel, Gérald Darmanin assure vouloir rester à son poste, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, un nouveau défi sécurité. Rapport à bombes ces dernières semaines pour démontrer un manque de rigueur dans le port du RIO. Malgré le fait qu'il soit obligatoire depuis 2013, il est souvent peu visible, voire masqué, et les agents et agentes se sont parfois même cagoulés, ce que documentent notamment les observatoires des pratiques policières. Ce manquement participe à entretenir un sentiment d'impunité dans l'exercice d'une violence abusive et illégale, dont ont encore récemment fait preuve les membres des forces de l'ordre. Cette situation incompatible avec l'état de, de droit et abîme le rapport entre les citoyens et les citoyennes et leur police. Euh, le rassemblement interdit euh, à proximité de Sainte-Soline réunit désormais au moins 6 000 personnes, probablement un peu plus, et euh, que se confirme la présence d'une bonne partie, au moins un millier, euh, de groupes constitués, violents. Euh, déjà fortement équipés, entièrement euh, équipés en noir et qui, au vu euh, de ce qu'ils ont emporté avec eux, euh, sont prêts à en découdre avec les forces de police. Il n'y a pas de violence policière. Parce que en disant violence policière, vous mettez euh, en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas euh, l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres, qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie, bien évidemment que je condamne ces actes individuels, ils salissent l'uniforme de la République... Oh bon, aussi j'étais à Saint-Olympe euh, vendredi, samedi, non Et je peux vous dire que je faisais partie du convoi des outardes, parce qu'il y avait trois convois, il y avait des anguilles, il y avait des et des loups. Donc on est arrivé devant les bassines. Il y avait autant de de chars de CRS qu'on peut imaginer, avec doublé avec quand même des cartes de l'armée. Il y avait des, des camions de l'armée. Ils avaient des, des des canons à eau pour arroser les manifestants. Et quand les cars de CRS ont commencé à brûler les, les, les voitures de gendarmes, bon, ils ont continué à arroser les manifestants sans même essayer d'arrêter le feu parce qu'ils n'ont pas pu. Et je peux vous garantir que ce n'est pas les manifestants qui ont attaqué. Nous, quand on est arrivé sur, sur le site, il y avait un convoi, le convoi des ennemis qui est arrivé sur notre droite. Il y a une dizaine de gardes CRS qui ont détaché des bassines pour aller se mettre en position. Et dès que les mecs ont été apportés de de lance roquette, je dirais, euh, ben, ils ont commencé à canarder. Donc euh, on avait beau vouloir, on était 25 ou 30 000, vouloir faire une manifestation pacifique, c'était impossible parce que tout de suite les CRS ont commencé à se et bon, ben, la meilleure défense c'est la patte, ouais. donc on s'est euh... Les affrontements ont commencé euh, dès hier matin, puis de euh, euh, façon plus impressionnante hier après-midi où euh, la chemin de fer a été coupée parce qu'elle a été envahie et puis des centaines de personnes ont commencé à harceler les gendarmes. Et puis ce matin, vers 10, 11 heures, nous avons vu l'arrivée trois, de trois cortèges d'éléments radicaux composés de plusieurs centaines, peut-être même de plus d'un millier de personnes, habillées comme vous l'avez vu, avec des masques, avec des combinaisons, avec des armes, avec des machettes, avec des haches, avec des cocktails Molotov. Ils s'en sont évidemment pris de façon extrêmement agressive aux gendarmes positionné, mettant le feu à plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale et entraînant d'ailleurs une grande partie des blessés que j'ai évoqués. Vers 13h, cette intensité a été encore plus forte puisque c'est durant deux heures que les gendarmes ont essuyé des feux extrêmement nourris de la part des manifestants. Vers 14h20, euh, le calme euh, relatif euh, est revenu euh, à sainte soline en tout cas à ses alentours. Je voudrais souligner qu'entre-temps, les gendarmes ont lancé plus de 4000 grenades euh, des, en des encerclements et affronté évidemment euh, une extrême violence euh, que chacun a pu constater. Et puis vers 16h, un deuxième affrontement a eu lieu. Extrêmement violent euh, lui aussi, qui vient de se terminer voilà quelques minutes et euh, faisant naître le bilan que, que j'ai évoqué avec vous. Je veux euh, ici redire mon soutien total, non seulement à la préfète des Deux-Sèvres, euh, mais également à l'ensemble euh, des gendarmes, des policiers, des agents de préfecture, des sapeurs-pompiers, des médecins qui sont euh, sur le site, euh, qui subissent encore une fois des violences que rien n'excuse. Et je veux solennellement appeler l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des élus de la nation, quelle que soit leur opinion politique, qu'ils soient pour la réforme des retraites, contre les bassines, après tout cela, est dans un débat démocratique, bien évidemment, à condamner ces violences extrêmement forte contre les gendarmes de la République. Je crois que personne ne peut accepter les 8 mai, personne ne peut accepter les silences, et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable. Non, les forces de l'ordre euh, n'ont pas empêché les secours d'intervenir, c'est les gendarmes et des secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Il y a aussi une polémique sur l'accès euh, des endroits qui a été euh, levé par le SAMU lui-même. Cette polémique. Non. Euh, vous, avez, euh, vous en êtes où, là, du, du, de, la, de la plus grosse urgence absolue de, de, de ce que j'ai comme impression, moi, de loin alors, ben, alors, déjà, le problème, c'est que vous pas sur place, donc euh, c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait, donc, sur. Des heures de retard, il y a encore des mensonges aussi sur l'heure du décollage de l'hélicoptère pour le chute de Poitiers. De... Voilà, donc on est dans une suite de mensonges, mensonges sur qu'il n'y aurait pas d'armes de guerre. Bien sûr, il y a des armes de guerre qui sont avancées depuis des quads, donc euh, qui sont encore beaucoup plus percutantes. Et sur place, donc, il y avait une médecin manifestante qui a donné les premiers soins à Serge. Il y a un autre aussi euh, très grave, Michael, avec des soignants autour. Donc, et sept médecins a essayé euh, de discuter avec le SAMU pour que, pour que le SAMU ah, puisse arriver et donc euh, euh, faire tout pour sauver ses euh, blessés. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait euh, effectivement bah, des promesses de cordée, et ceux qui ne sont rien, ceux qui pourraient être sauvés, euh, quelles que soient les conditions, et puis ceux, euh, qu'on peut tuer ou, et, et pour lequel il ben, n'y a pas d'assistance à personne en danger. Et c'est cette dérive moi, ça, qui m'interbelle et qui me, qui me pose beaucoup de questions. Que non, les gendarmes n'ont euh, pas lancé de LBD euh, en quad. Seules des grenades lacrymo, lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à sainte soline Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre euh, de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail euh, Molotov. Non, les forces de l'ordre euh, n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est des gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, euh, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges, d'ailleurs, tout au long de la journée euh, avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Il s'est écoulé 9 de ans depuis le meurtre de Rémi Fraisse. La logique d'écrasement des luttes écologistes s'est encore accentuée alors même que la crise climatique et la crise de biodiversité nous poussent au bord du gouffre. Tout ce qu'ils acceptent, c'est qu'on s'indigne pour le climat, mais s'attaquer réellement à éliminer ce qui cause la destruction de tout ce que porte la planète, ça, pas question. La crise environnementale, elle sera gérée comme toutes les autres, par la violence des patrons de l'État et celle de sa police. Il nous faut réagir Dès maintenant, former nos comités de défense collective, dès à présent, pour contrer la répression qui va s'abattre sur ceux qui ont participé à Sainte-Soline. Parce qu'à sainte vous n'étiez pas tranquille, vous y étiez tous. Il nous faut nous organiser, il nous faut poursuivre les luttes. La bataille des retraites d'abord, qui ouvre une brèche dans un système bourgeois comme jamais. La bataille contre l'appropriation de l'eau également. Il nous faut pour celle-ci intensifier les luttes localement et au niveau national, pour ne pas laisser gagner les politiques de lagro Enfin, mais ce n'est que le début. Il nous faut mettre à bas cette société pour que les souffrances du 25 mars ne soient pas vaines. En un mot, faire la révolution. Solidarité avec toutes les blessées. Pour une révolution écologiste et sociale qui voit les flics, Or, oh, assassins disparaître à jamais. Avaler ces Macron, darmanin Costard sur le dos et sans sur les mains. Monsieur le député, vous m'interrogez dans votre département, vous le savez, ce week-end s'est passé des événements euh, inqualifiables. La préfète des Deux-Sèvres, euh, depuis plusieurs jours, depuis le 17 mars, avait interdite la manifestation à Sainte-Soline et aux abords de Sainte-Soline. Et euh, par deux conférences de presse et par celle de Monsieur le procureur de la République, chacun connaissait cette interdiction de manifestation. Nous avons, parce que nous savions malheureusement depuis six mois et le premier événement à Sainte-Soline qui avait déjà fait naître. 61 gendarmes blessés, dont plusieurs très gravement, des confrontations radicales, avec, comme vous l'avez dit, des violences inacceptables contre les biens et surtout contre les personnes. Évidemment, les 47 militaires de la gendarmerie, mais également plusieurs manifestants. Et je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui luttent pour la vie en ce moment et pour les blessés. Et je veux dire, bien évidemment, notre compassion à chacune et chacun, puisqu'aucune cause ne peut justifier ces violences. Cependant, je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et Je pense notamment évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. À droite, horrible, à, droite hein. à droite, à droite, à droite Il y a le pont à droite Tout ça pour une lutte écolo. C'est quand même dingue hein, de jeter des explosifs sur son peuple, genre... J'étais aussi à Sainte-Soline ce week-end et personnellement j'étais avec les doutes. Et déjà, après, je tiens déjà à vous présenter à toutes et à tous des excuses. La première fois où personnellement j'ai été confronté à ce qu'on appelle les grenades lacrymogènes instantanées, les IF4 et les gm 2 l c'était à Notre-Dame-des-Landes en avril 2018. Attention Les avances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 Eh, hey, faites attention, c'est dangereux. Lancez pas de truc. Lancez pas de truc, s'il vous plaît. Stoppez nos lanceurs. Joli drapeau là-bas. Attention. Oh. Bon retour, oh, à la foot, ici. Allez, on retourne, monsieur. On retourne. On la terre à Allez, on la terre s'est pour le les gens Pas pour la contaminer. La terre les gens Je comprends un peu ce qu'il ressent. Ça, c'est la voix d'un homme convaincu. Cet homme a souffert. Ouais... Bon, on est tous plus ou moins un peu français, quoi. Bonjour. Attention grenade, grenade Grenade Grenade, grenade Ouais, garde à toi Fais gaffe Putain je suis blessé Après euh, toutes ces journées et tout euh, ce massacre qui s'est passé là-bas, on n'a pas réussi, malgré tous nos efforts, à faire interdire ces armes de guerre qui vont amputer, qui peuvent tuer et qui, gravement, pour nous endommager, toutes et tous. On n'a pas réussi à faire ça. Elles ont continué à tomber pendant les gilets jaunes. Elles ont continué à tomber pendant des teufs. Et à continuer à tomber pendant maintenant les manifestations contre la réforme des retraites. J'ai l'impression de revoir un triste spectacle qu'on a encore vécu ce week-end à saint soline C'est quelque chose de grave et qui va traumatiser tellement de personnes que d'entendre les gens chialer, pleurer, saigner, dire « j'ai mal, je souffre », voir les médics qui ont peur qui entendent, dans, qui entendent des infos comme quoi quelqu'un est mort sur le terrain, même si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas. La tension est montée d'un cran sur la ZAD. Plus d'un mois après les premières expulsions, les forces de l'ordre sont encore sur place, en nombre. Au détour d'une patrouille, quelques contrôles d'identité et un dialogue qui reste difficile. Non, jamais. non, mais ce que je veux dire, c'est que la a été agressive avec vous. Enfin, une personne de ah, ah, la, ZAD voilà, a la ZAD est agressive. Et vous avez mais blessé, nous, on jamais, c'est pas notre travail. Maxime est sur la ZAD depuis le début de l'opération de gendarmerie, et il craint les prochains jours. Je sens que c'est un feu de paille, c'est-à-dire que la situation est tellement tendue à l'intérieur, avec autant des luttes internes et des et, et voilà des, des trucs compliqués à régler. Qu'est-ce que vous craignez euh... bah, bah Un mort. Un mort, rien que ça. Les routes de la ZAD ne sont toujours pas libérées, et les zadistes qui l'occupent ne veulent pas partir. L'un d'eux nous montre des goupilles de grenades qu'il ramasse comme des trophées. Il se prépare lui aussi à la reprise des expulsions. Je pense que là, ça va être beaucoup plus... On va faire preuve de beaucoup plus de violence que... que la première fois. Là, ils vont pas vouloir se louper. Donc là, ouais, moi je crains quand même. Je pense que ça va y avoir du dégât, quoi. Du coup, on a peur, on souffre. Pourtant, on essaye de se battre. On essaye d'être là pour défendre des causes qui sont justes. Et on est les premiers à souffrir Avec une violence d'état qui ne s'arrêtera pas. Et... Je ne vais pas va être capable de parler plus longtemps, mais je dois aussi vous prévenir que l'État a passé récemment son plus gros appel d'offres pour des millions de grenades qui vont être fournies pendant 5 ans. On aura encore un nouveau quinquennat de violence. Du coup, faites réellement attention à vous et à vos proches pendant les manifestations. Et vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre.